Thomas, Sophia, Luc ont un point commun. Ils ont décidé d'utiliser celle-ci pour optimiser leurs performances et celles de leurs équipes. Adopter celle-ci, c'est donner à vos équipes commerciales, marketing et administratives les moyens d'être efficaces. Celle-ci, pilotez intelligemment votre entreprise. Prospection et vente, facturation et gestion, gestion de la trésorerie.